Je sais que tu es un monstre Essayez de secondes. tourner autour de, de l'otage Je crois ça peut être qu'ils vont le tirer dessus et essayer de mettre down c'est bien Otage localisé Ah, il là Aïe, merde Où ça ça Où ça A droite mais parce que j'ai reçu le mur après la... En tout cas t'as bien niqué le mur quoi. J'ai sa maman au ouais, mur. Ouais bien joué Momo La petite tête au KLM alors on en parle ou pas Non. T'as une caméra au-dessus au au de toi. Où ça Non mais de, dans le couloir là. Non hein. ah, non ça c'est ça c'est ça, ça. Ah avance, gauche, porte. Au-dessus de la porte. Ah Ah c'est trop pente. Pas tué quoi suis pas tiré, je sais pas. Tu euh, viens Tu mors sur un garde. Oh joli la tête mon garde. Oh Eh j'avais fait combien là J'avais fait 4 maintenant 4 ouais. Eh Prends l'otage et oh, le barcois maintenant. Silence et restez immobiles. L'otage en sécurité. Euh, à gauche. Cour oh, par contre. Restez et après. Numéro tête et mais, voilà. Hey. Reprenez possession de l'otage. Extraction l'otage effectuée. Oh. Ah. C'était énorme. Ah le cadre. <rire> C'était la game de ma vie, quoi. La game <rire> de ma vie.